Salut boys, salut les girls, content de vous voir. Écoutez, aujourd'hui, on va faire une grosse vidéo unboxing d'un cadeau du site internet avec lequel je suis affilié. Weedman est affilié avec le site Indoor Growing Canada. Il y a un site en bas dans la description. Euh, si vous cliquez sur le lien et vous achetez euh, des trucs sur ce site, je vais me faire un peu de sous, donc ça va encourager Weedman. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je ne sais pas. Donc, on va ouvrir ça. C'est très, très, très lourd. Mais pour euh, ouvrir ce cadeau, j'avais fait un joint de notre ami Joe Emon. Joe Emon, c'est la cinquième variété euh, que je vais essayer, la dernière. Euh, je l'ai essayé aujourd'hui, mon ami. C'est le Snoop Dogg OG. Quand on regarde sur Leafly, le site Internet... <coughs> Ben, ça a été nommé euh, à cause du rapper euh, Snoop Dogg. C'est un indicat dominant. Et puis ça a été fait là, avec euh, un phénotype de Lemon OG et de Sour Diesel. Donc l'arôme est de Diesel et c'est similaire au OG Kush avec euh, en arôme. C'est similaire au OG Kush en arôme. Moi, on va te le dire tout de suite. Ça goûte le Oji mais euh, c'est pas collé, collé, collé comme du couche, là. C'est mon deuxième préféré. Joe Emon. Merci Joe Emon. Mon préféré, c'était vraiment le Dank Sinatra. Vraiment, ça c'est mon deuxième. Et puis, euh, pour le buzz, j'en ai fumé un tantôt. Tout le contour ici, là, on dirait que ça, tout le contour, ça bosse beaucoup. Ça l'écrase un peu, là, le corps, ça, ça écrase. <coughs> Et puis, c'est pas mal ça. C'est euh, très efficace. C'est le plus beau cannabis des cinq. Je pense qu'il était même plus beau que le Dynx Sinatra. Vraiment, vraiment euh, cristallisé. Beaucoup de trichomes. Il était brillant. Euh, il était appétissant. Il était... Euh, il était vraiment beau. Vraiment, vraiment beau le ton Snoop Dogg OG et Joe et moi. OK. Euh, 34 livres. 34 livres. On nous ça. Ok, gang, euh, on est de retour. Euh, je vais essayer de faire ça comme ça. Je ne sais pas trop le comment, mais c'est un très très gros cadeau. Euh.. Il y en a comme ça sur Instagram, c'est des collants Winman. C'est des très, très, très petits collants. Euh, je vais les vendre. Écoutez, c'est vraiment petit. Là. Regardez, quand ça va sur un briquet, là, c'est très, très, très petit. Ça va être 5 pour 5$. Euh, Envoyez-moi votre adresse sur Instagram en privé. Et puis, euh, ça va être livraison incluse. Donc, euh, 5 petits collants pour 5$. Je me fais un profit. Ça va m'aider beaucoup, encore une fois. Il y a un gars sur Instagram qui m'a dit qu'il en voulait 30, est-ce que je pouvais lui faire un prix, écoutez euh, 5 pour 5 dollars et puis euh, 20 dollars pour 30. Donc euh, si vous voulez m'encourager, c'est vraiment des petits collants, regardez là quand on met ça sur un briquet, un lighter. C'est vraiment des petits collants. Donc euh, si vous voulez m'encourager, des collants Winman, c'est la même photo que sur ma, ma sur ma page YouTube. Donc, euh, 5 collants pour 5 dollars. Je me fais un petit profit. Et puis, euh, that's it. Si vous en voulez 30, c'est 20 dollars. Envoyez-moi votre adresse sur Instagram. On roule ça. Merci vraiment, là, à Indoor Growing Canada. Indoor Growing Canada, là, qui est affilié à Winland. Écoutez. C'est un produit pour faire pousser du cannabis, peut-être pas ça à la maison là, euh, c'est pas encore clair la loi là, au Québec, donc euh, j'encourage pas le monde à faire ça là. Alors, Je suis vraiment vraiment content, euh, je vais vraiment m'améliorer, vraiment, euh, c'est sûr que là, ma première bâche elle sera pas aussi bonne là, que, que j'aimerais qu'elle soit. Euh, c'est sûr que ça ça faire pousser une, une variété euh, qui goûte gazi, hein, comme le OG Cush. Donc, euh, je vais peut-être essayer une variété comme euh, le Gorilla Glue, le GG4. On m'a dit que c'est une variété plus dure que les autres à faire pousser. Hein, on sait que quand on fait pousser du cannabis à l'intérieur, à l'intérieur dans une maison, c'est il faut recréer hein, l'environnement de l'extérieur, l'environnement du soleil, de la chaleur, de l'humidité, de l'air. Donc, il euh, faut vraiment, vraiment là, euh, prendre des précautions, euh, prendre des, des mesures, des températures bien arrosées et puis il y a beaucoup de devoirs à faire, des leçons. Donc, on va continuer à faire notre unboxing. Donc, euh, on va enlever le plastique, il y a une boîte à l'intérieur. Salut. Allez, on va coucher ça ensemble. ensemble. Donc, regardez ça c'est de Living Room the Grow Tent. C'est une tente. 4 pieds par 4 pieds par 6 pieds et 5 de haut. Donc, je vais faire pousser là, quatre plans à l'intérieur de cette tente-là. Euh, c'est vraiment fou raide, là. vraiment un gros merci là à Indoor Growing Canada, un site internet avec lequel je suis affilié et puis il me donne un peu de sous là, quand que vous achetez des choses sur le site en passant par le, le lien en bas dans ma description les boys. Ok, on rouvre ça ensemble. Donc on va ouvrir ça, il va manquer beaucoup euh, d'éléments. Euh, pour pouvoir être capable de faire pousser le cannabis, il va manquer une lumière. Il va manquer beaucoup beaucoup d'éléments. Et puis là, c'est là qu'on va voir là, euh, si c'est moi qui va se procurer là, ça, ou si c'est euh, le site qui va euh, me les fournir. J'ai jamais fait ça de ma vie, euh, pousser du cannabis. Donc, euh, j vraiment, <rire> ça va être vraiment fou. Euh, ça se peut que Winman ne soit pas content. Ça se peut que Man, euh, soit fâché s'il voit des feuilles jaunes. Donc, n'oubliez euh, pas que Whitman, c'est le divertissement. Il y en a qui l'oublient. Euh, c'est sûr qu'il y a un peu d'information, Mais au, au départ, c'est vraiment le divertissement. Ne pas l'oublier, OK? j'essaie d'être objectif dans mes euh, vidéos. Il y en a qui ne l'ont pas, euh, pas pris, ça, encore. J'ai hâte de l'ouvrir, c'est beau. C'est beau. Hey, c'est de la qualité, man. Hey, c'est de la qualité, là. de la qualité, man. As-tu vu le toucher? Hein? As-tu vu mon toucher? Quand tu touches de même, là, tu, tu comprends? C'est un gros morceau, le gros, là. Il hey, y a des tuyaux, puis tout, là. J'ai une grosse tente, qui s'en vient, là. En tout cas, on ne va pas monter ça dans cette vidéo-là. Allez, hey, merci vraiment, vraiment, là, Le site internet Indoor Growing. Canada. Ils savent euh, que Women n'a pas d'expérience, mais ils ont confiance en moi, et ils aiment vraiment la façon que j'explique. Et puis, euh, comme je vous l'ai dit, on va s'améliorer. Quelques amis qui ont d'expérience. Beaucoup de tuyaux, beaucoup, beaucoup, beaucoup de tuyaux. Bon, mais ben écoutez, euh, on va regarder s'il y a des plans. Sinon, euh, je vais avoir beaucoup, beaucoup de plaisir à monter cette tente-là. Euh, je voulais vraiment remercier là, euh, le site internet euh, Indoor Goring Canada. Et puis, euh, à l'employé, euh, Monsieur C, qui m'a aidé à, avec toutes ces choses-là. Un gros merci à tout le monde. Et puis, euh, dans la prochaine vidéo, là, sûrement que ça va être monté, ou peut-être dans deux, trois vidéos finalement. Là. Un gros merci. J'espère que vous allez continuer à m'encourager. Euh, faites pas ça à la maison. Euh, C'est pas encore clair la loi au Québec. Euh, faites pas ça à la maison. Merci. Ciao.